Je m'appelle Romain, j'ai 41 ans, je suis papa de trois enfants, j'ai la chance maintenant d'habiter à Lisbonne, au Portugal, et mon métier, je suis coach professionnel et préparateur mental. Ça fait une dizaine d'années que je fais ça maintenant, avant j'étais dans, dans la banque, j'ai travaillé dans l'univers de la finance pendant dix ans, et j'ai switché pour aller vers ma passion qui était le, le développement personnel, l'humain, la progression, la performance, la spiritualité, enfin un peu tout ça. Et j'en ai fait mon métier. Ça fait des années que je me passionne à plein de, plein de sujets, plein de choses. Et euh, j'ai toujours ce truc au fond de moi où j'ai l'impression à chaque fois qu'il me manque un petit truc pour avoir vraiment une, une compréhension globale et un ressenti qui te permette de dire voilà, toutes les situations, je me sens prêt à pouvoir accompagner la personne. Et euh, j'avais croisé Pierre à différents endroits on a fait des formations, certaines formations ensemble, euh, en commun. Et euh, en fait, j'ai regardé, j'ai vu que la manière dont il parlait des choses, même s'il parlait de choses que peut-être je connaissais déjà et que j'avais même déjà vues, euh, je trouvais qu'on sentait qu'il avait un peu craqué l'équation du truc. Et donc, j'ai eu envie d'aller plus loin. Euh, et en fait, en creusant, en allant plus loin, bah, par curiosité, j'ai commencé à m'inscrire à, à d'abord lire le livre, après à m'inscrire à, à, à la formation en ligne. Et de fil en aiguille, bah, je me suis dit, bah, voilà, j'ai envie d'aller au bout du truc et de faire la formation que je suis en train de faire. À, en train de faire maintenant, je suis à la moitié de la formation. Bah, je pense qu'il y a un truc, moi en tant que, dirais que compétiteur, que performer, j'ai toujours envie de, de progresser, que les choses avancent, qu'il qu se passe des trucs, donc ce qui est un vrai driver, un vrai moteur pour moi, ça m'a permis d'évoluer, et de faire plein de choses, mais je pense que c'est aussi un, un frein, parce que tu as envie absolument euh, euh, qu'il se passe quelque chose, et notamment quand tu accompagnes les gens, bah, je pense que c'est quelque chose de, de positif, mais c'est aussi un, un obstacle, parce que euh, Toi-même, tu peux quelque part être, souffrir quand, quand tu as l'impression que ça n'avance pas et donc du coup, ça, ça te crée ces, ces biais-là et ça fait longtemps que je pense que j'en avais conscience et à chaque fois, tu vois, j'ai de, de bien faire le travail pour me, pour me nettoyer et arriver à avoir cette neutralité, mais la réalité, c'est que je continuais tout le temps un peu à, à, à osciller, c'est-à-dire que le, le client, la personne par rapport à ma vision des choses réussissait, donc du coup, tu te sens bien, tu un peu un... Un pic, et puis du coup, quand la personne arrive et est un peu dans une phase, une crise ou qu'elle galère, tu as l'impression que c'est pas bien et tu te remets un peu en question, tu remets ton travail. Et donc je pense que rien que l'outil sur moi, ça m'a permis d'avoir vraiment plus de recul dans le corps et d'être plus posé et, et de voir que voilà, tout était équilibré. C'est-à-dire que c'était pas juste génial de gagner un titre et, et horrible de, par exemple d'être malade, mais que les deux avaient un sens et que ça nourrissait une, une évolution. Donc je pense que. Ça va donner, je pense, plus de, de bien-être même dans mon métier, euh, plus de certitude et, et dans mon métier. Ouais. Et après, au niveau de, de l'accompagnement pour les clients, bah pareil, ça permet d'aller un petit peu plus loin parce que, que tu le veuilles ou non, parfois tu rentres un peu dans, les, dans des histoires, tu, tu résonnes avec des choses et, et, et tu achètes un peu l'histoire que te vend, le, que te vend le, le client. Et là, en fait, ça permet vraiment de garder cette neutralité et, et d'aller chercher les les petits trucs que la personne ne voit pas, tu vois, tous, les, tous les petits angles morts, et qui peuvent, euh, tu peux te dire que ça n'a aucun intérêt d'aller voir ces angles morts, mais en fait, si, ça te permet vraiment de, de, de réouvrir ta vision et faire en sorte que euh, derrière, il se passe plus de choses. Quoi. Puis après, tu as ce paradoxe un peu dans la performance, plus tu as rien à faire, plus tu es détaché, plus ça se passe. Alors ça ne ça veut pas dire rien à faire dans le sens où tu t'impliques pas, mais c'est vraiment, de, voilà, tu fais ça parce que tu aimes le faire et que as choisi de le faire. Mais quelque part, que tu le réussisses ou tu le réussisses pas, tu sais que ça changera pas qui tu es, ça changera pas que les gens t'aiment ou ne t'aiment pas, ça changera pas l'amour que tu as pour toi-même. Et donc du coup, quand tu as validé vraiment ça à l'intérieur de toi, bah, tu te remets à, à retrouver ce truc d'enfant qui est d'aller jouer, en fait, d'aller t'amuser. Tu peux choisir, choisir ton terrain de jeu et c'est là où ça devient vraiment amusant. Quoi. Bah... Déjà, tu vois, quand tu transmets un truc, il y a un peu la, la partie... Euh, bah, il y a ce que tu incarnes toi, ce que les gens voient de manière visible ou invisible. Ça, tu ne le maîtrises pas. Après, il y a euh, ce que tu racontes, les histoires que tu racontes. Et, euh, et moi, ce que je trouve encore plus intéressant, c'est voilà, quand tu fais la, la pratique, quand tu, quand tu fais expérimenter euh, euh, l'outil, et le process à quelqu'un, qu'en sortant de ça, tu vois, c'est plus intellectuel, c'est plus théorique. Il y a vraiment quelque chose dans le corps qui s'est passé et ça, ça a shifté. Et moi, c'est ça qui m'intéresse surtout, c'est d'aller... Euh, d'aller chercher euh, ça et, et oui je le vois je le vois alors que je ne suis pas, je suis pas allé encore au bout de la formation mais déjà en expérimentant et en appliquant en appliquant, euh, en appliquant euh, euh, les choses, bah oui tu vois qu'il y, y a des choses qui se passent et c'est vraiment top quoi. Bah, je dirais déjà ça dépend où il en est dans son parcours et, euh, et qu'est-ce qu'il veut euh, avoir après comme identité professionnelle euh, je dirais que dans un parcours de coach pour à, à, faire de l'accompagnement derrière, je dirais qu'il est quelque part, entre guillemets, obligé de faire cette formation s'il veut avoir vraiment une compréhension globale de ce qu'il est en train de faire. Et après, peut-être il y a des gens, ça peut être peut-être un peu tôt pour eux, il faut peut-être d'abord qu'ils passent par d'autres par formations, mais en tout cas, je pense que ça, voilà, c'est le, le rapport à, à investissement en temps et en énergie par rapport aux résultats immédiats que tu as sur toi et sur les autres, je pense qu'il est, est top, quoi. donc il faut y aller.